Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Lundi c'est la rentrée. Euh, je voudrais aujourd'hui vous donner dans cette vidéo quelques petites astuces de trading, ça vous incitera peut-être à, à vous remettre au trading si vous avez euh, euh, fait pause pendant ces vacances. Avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche comme ça vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc euh, je voudrais dans cette vidéo vous donner des, des astuces de trading euh, de, de mes années d'expérience. Je ne pourrais pas rentrer vraiment dans les détails, ça prendrait trop de temps. Si vous voulez en savoir plus sur les différents points que j'explique eh bien je vous invite à vous inscrire à une de mes formations. Mais déjà je pense que vous verrez que les techniques que j'utilise peuvent vraiment être très très efficaces. Donc ça fait une, plus d'une dizaine d'années que je fais du trading, j'ai suivi pas mal de formations et donc j'en ai retiré les techniques qui me semblaient les plus, les plus performantes et je continue donc à, à développer mes formations et à offrir à mes étudiants le mieux de ce que je trouve de mon expérience et de mes résultats. Donc la prochaine formation que je vais sortir c'est une formation au market profile que j'ai utilisé déjà depuis quelques, quelques jours, quelques semaines et qui me donne vraiment d'excellents résultats en complément des techniques que j'utilise déjà. Donc vous savez que j'ai suivi pas mal de formations, j'ai vu ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Après bien sûr il y a aussi un aspect de, de, de goût personnel donc vous allez peut-être préférer certaines techniques à d'autres. Moi je suis arrivé donc euh, au fil du temps, euh, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, à me rendre compte que c'était quand même la technique du scalping qui était la plus intéressante. Donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est lorsque j'ai vu euh, donc euh, des vidéos et des textes écrits par Benoît Rousseau donc le trader français qui disait qu'il avait perdu pendant une dizaine d'années et qu'il bon, n'avait suivi aucune formation, il n'a jamais lu aucun livre de trading, c'est ce qu'il m'a confié lors d'un coaching que j'ai eu avec lui. Euh, bon selon lui on ne peut pas suivre des formations efficaces. Bon je ne suis pas d'accord avec ce point de vue mais c'est son point de vue, je le respecte. Euh, donc euh, moi ce que j'ai constaté donc, euh, avec le temps et en suivant les conseils qu'il donnait, c'est que le scalping était la meilleure technique d'apprentissage. Donc c'est comme ça que lui a commencé à gagner de l'argent avec le scalping, principalement avec les points pivots. Donc les points pivots, bien sûr, comme d'autres indicateurs, sont des indicateurs très intéressants. Après, c'est à vous de voir si c'est technique là euh, vous plaît le plus. Benoît Rousseau ne fait pas de formation, donc euh, à part peut-être des, des, des coachings comme il a fait avec moi lorsque vous vous inscrivez via un lien qui est sur ce site. Mais euh, disons que de manière générale, les points pivots sont bien sûr des indicateurs intéressants. Moi j'utilise les points pivots aussi, mais j'utilise beaucoup d'autres indicateurs aussi. J'ai testé pas mal de techniques. et c'est le scalping, là je suis tout à fait d'accord avec Benoît Rousseau qui est la base à mon avis du trading si vous voulez avoir des, des bons résultats. Alors certains pensent que le scalping c'est stressant, c'est beaucoup plus stressant qu'une autre technique. Moi je vous dis non, le scalping c'est pas du tout stressant à partir du moment où vous maîtrisez une méthode efficace. Lorsque vous sortez d'un trade qui a duré peut-être quelques secondes, ben vous n'avez plus aucun stress. Et si vous avez une bonne technique, ben vous savez à quel moment rentrer et ça ne vous stresse absolument pas de rentrer à ce moment-là. Si le trade pas, ne part pas dans le bon sens dans, dans les secondes ou la minute qui suit, ben vous, vous coupez votre position même avec une petite perte et ça ne vous procure pas un stress important, il n'y a, a aucun problème à ce niveau-là. Ce qui peut être un problème c'est que si vous n'avez pas une technique de scalping ou de trading quel que soit le type de trading que vous voulez. Si vous n'avez pas une méthode efficace qui a fait ses preuves, si vous cherchez par vous-même ben vous allez peut-être comme Benoît Rousseau devoir attendre 10 ans avant de trouver une méthode efficace. Donc à vous de voir si vous préférez ce chemin-là quitte à perdre peut-être 10 ans et des milliers d'euros ou si vous pensez qu'il est plus intelligent de suivre des formations, de payer pour des formations. C'est mon avis. Donc libre à vous de choisir. Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est vous expliquer, vous donner quelques astuces. Après si vous voulez aller plus en détail et eh bien euh, vous trouverez un lien vers mes formations sous la vidéo. Et ici en haut de la formation dans un, dans un coin vous aurez un « i » également vous pourrez accéder à mes formations qui sont payantes bien sûr mais qui vous feront gagner énormément de temps et énormément d'argent. Donc la première chose que je voudrais dire donc concernant le, le scalping et eh bien c'est que euh, on s'est rendu compte donc euh, c'est confirmé par euh, toutes les personnes qui font du trading, qui font des formations, qui ont des années d'expérience que les marchés quel que soit euh, l'actif que vous voulez trader sont en range en moyenne à peu près 70% du temps donc 70% de, du temps. En range qu'est-ce que c'est Et eh bien c'est un marché donc qui reste entre un plus haut et un plus bas. Donc le marché il va faire ça avec bien sûr il ne va pas s'arrêter systématiquement au même endroit, il peut y avoir une différence entre les points hauts et les points bas mais grosso modo vous avez donc ici au-dessus et ici en dessous donc des points où le marché va se retourner. Vous pouvez regarder sur n'importe quelle unité de temps, vous pourrez repérer des, donc des, des retournements comme ça, donc ce qu'on appelle des ranges. Ça peut être, vous pouvez regarder ça sur, euh, sur un, une unité de temps mensuelle, annuelle, euh, semanal, euh, journalier, euh, 4 heures, 1 heure, 5 minutes, 1 minute, vous verrez toujours ces mouvements-là. Donc c'est pendant 70% du temps vous aurez ce type de mouvement. Alors c'est bien sûr dommage de ne pas profiter euh, de ces mouvements-là pour euh, gagner de l'argent parce que les personnes qui font uniquement du swing trading, donc du trading à très long terme, eh bien ils ne profitent pas du tout de l'argent qu'on peut prendre en une minute, en cinq minutes, en quinze minutes, en une heure, en quatre heures sur des marchés comme ça, c'est-à-dire qu'il laisse comme, on, comme le dit l'expression anglaise, il laisse énormément d'argent sur la table. Donc ce n'est pas ce que vous voulez faire j'imagine, donc vous voulez profiter de, de ces mouvements-là et c'est tout à fait possible grâce au scalping. Alors comme je vous le dis, vous pouvez euh, bénéficier de ça en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes. Ça veut dire que si vous, vous avez une autre activité, vous, vous voulez trader, euh, qu'une demi-heure, une heure ou moins. Donc vous pouvez très bien euh, profiter de mouvements comme ça à partir du moment où vous détectez que le marché a fait des plus hauts et des plus bas. Si vous voyez qu'il arrive ici et eh bien vous vendez, vous mettez un stop loss ici au-dessus. Donc à vous de déterminer à quelle distance. Moi je le mets parfois plus haut parce que ça évite qu'il y ait un pic donc qui a tapé le stop loss. Donc c'est un stop loss euh, psychologique que je mets. Je peux le mettre à 20 points, à 30 points, peu importe. Mais euh, ça dépend le marché sur lequel vous tradez aussi. L'avantage de ça, c'est que je sais que j'ai une très grosse probabilité que le marché va descendre à ce moment-là. Donc il peut très bien remonter. Et avec euh, notamment le market profile, la dernière technique. Euh, on a des indications extrêmement intéressantes donc qui vont nous, nous dire que la probabilité de retournement du marché est extrêmement euh, importante. Donc ça va vous confirmer cela. Pourquoi Parce que vous avez donc euh, très souvent euh, une indication avec le market profile qui vous donne une forme comme ceci. Ce qui fait que à n'importe quel moment de la journée si vous voyez que le marché arrive sur un plus haut ici ou un plus bas ici et bien votre probabilité que le marché va se retourner est je vais dire quasiment de 100%. Il est exceptionnel que si le marché est descendu ou est monté jusque-là il passe plus haut. Ça arrive bien sûr dans certains, dans certains cas, mais avec l'expérience vous verrez que vous pouvez très bien juger de la probabilité qu'un marché va aller plus haut ou va aller plus bas. Ça dépend également de comment a été la journée précédente, enfin tout ça je ne rentre pas dans les détails ici. Mais grosso modo quelle que soit l'unité de temps que vous utilisez, attendez parce que ça bouge un peu ici, voilà. Donc quelle que soit l'unité de temps que vous utilisez eh bien vous verrez donc qu'on a toujours un marché qui monte donc des bougies vertes en général, un marché qui descend et puis qui remonte. Voilà. Alors ce qui se passe donc et ce qui fait peur à beaucoup de traders, c'est que parfois on a une cassure que ce soit en haut ou en bas. Si le marché donc reste dans des ranges 70% du temps, à un moment donné il va casser le range. Quelle que soit l'unité de temps, que ce soit en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 4 heures peu importe, il va toujours à un moment donné casser, il ne va pas rester pendant, pendant des mois au même niveau. Donc euh, sauf si on reste sur des unités très très grandes mais euh, ce qui se passe c'est que le marché peut très bien casser donc ici et là vous vous dites ça y est il va aller jusque-là. Et en fait c'est une fausse cassure. Une fausse cassure ça veut dire qu'il va aller jusqu'à un certain niveau et puis il va se retourner. Et là beaucoup de traders se font piéger parce qu'ils se disent ça y est ça casse donc je vais vendre et très souvent ce sont les traders expérimentés qui utilisent cette technique pour aller euh, piéger ceux qui euh, se mettent à vendre là et qui ne mettent pas euh, ou qui mettent un stop loss mais qui se font piéger. Et à ce moment-là donc vous vendez et les, les acheteurs donc achètent, vous avez un mouvement violent et vous vous, fait, vous perdez donc sur votre trade à ce niveau-là. Donc il faut quand même être prudent, il faut arriver à détecter les mouvements de, re, de retournement donc de manière à ce que vous soyez euh, plus confiant. Parfois vous allez perdre un petit peu mais il ne faut pas non plus prendre des trades avec un, euh, un effet de levier trop important. Donc si vous, si vous prenez un trade par exemple à l'achat ici et que malgré tout le marché va encore plus bas. Dans certains cas si vous avez pris euh, un effet de levier petit vous pouvez malgré tout moyenner. Alors moyenner il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il ne faut jamais moyenner c'est risqué. C'est risqué mais le risque est petit si vous prenez un effet de levier pas très élevé. Moi je moyenne donc je peux vous dire que je moyenne. Après si bien sûr je me rends compte que le marché ne part pas, qu'il qu qu que réellement il fait euh, une cassure et eh bien je coupe ma position euh, parfois avec une petite perte mais ce jamais dramatique. Par contre si j'ai une perte à ce niveau-là et que je me rends compte que le marché est descendu ici mais que mon entrée ici est bonne et eh bien je vais probablement renforcer ma position ici ou la renforcer ici et bien sûr à ce moment-là je vais très rapidement compenser la perte que j'avais sur ce trade là et gagner pour un mouvement comme ça qui va peut-être aller beaucoup plus haut et me fait me compenser largement le risque que j'ai pris ici. Donc le tout est d'arriver à détecter les retournements. Donc les signaux de retournement, vous les trouvez dans ma dans ma, mes formations et euh, bien sûr il faut arriver à détecter si réellement vous avez un retournement ou réellement une, ta, une cassure. Donc ça c'est extrêmement important. Mais ce que, ce que je veux vous expliquer aussi c'est que il est très intéressant de prendre plusieurs positions ainsi vous pouvez très rapidement une fois que vous êtes de nouveau en positif ici. Donc vous mettez votre stop loss à break even donc vous ne pouvez plus perdre là-dessus vous êtes probablement déjà positif sur vos deux ou trois positions que vous avez pris ici. Et ensuite donc vous ne coupez pas tout directement ici. Donc vous pouvez couper ici, vous pouvez couper ici, vous pouvez couper ici mais vous essayez de faire en sorte de bénéficier quand même d'un maximum de mouvements qui vont vous permettre de faire des traits très importants. Et parfois donc vous allez être en négatif à un certain moment mais vous allez très rapidement compenser grâce aux trades que vous prendrez de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille de prendre des, des petites positions et puis de, de renforcer vos positions de manière à ce que lorsque vous voyez que vous êtes, le marché rentre de nouveau dans, dans le range eh bien vous reprenez donc des positions ici, une position, deux positions, trois positions, peu importe vous pouvez aller jusqu'à cinq positions. Tout dépend bien sûr de la partie de capital que vous risquez et à ce moment-là vous allez faire des journées, vous allez faire 1%, 2%, 3%, 5%. Ça m'arrive de faire des journées de 5% en utilisant cette technique-là. Et donc au départ c'est du scalping bien sûr, mais euh, il faut toujours optimiser ceci de manière à prendre un minimum de pertes. Ne jamais laisser un marché euh, s'effondrer en vous disant euh, il va bien se retourner à un moment. Non, il peut très bien ne jamais se retourner et euh, vous allez perdre euh, la moitié de votre capital si vous prenez des effets de levier trop importants. Donc voilà deux astuces que je vous ai données ici qui vont réellement vous aider à des trades de manière extrêmement efficace. Rien qu'avec ça donc déjà vous allez fortement améliorer votre trading. Donc si vous voulez avoir des détails sur comment rentrer, comment bénéficier de cela et eh bien je vous invite à vous inscrire à une de mes formations et vous verrez déjà là-dedans euh, comment vous pouvez faire des journées gagnantes et si vous avez des problèmes actuellement à avoir des rendements positifs et eh bien je vous assure que ces explications là vont déjà largement vous aider. Voilà, j'espère que vous appréciez euh, ces deux petites astuces, donc je vous en donnerai plus, mais si vous voulez vraiment mettre ça en application de manière très efficace, et eh bien, je vous invite à vous inscrire à une de mes formations et si vous êtes déjà euh, un de mes étudiants, eh bien, je peux vous dire que avec le market profile que bientôt je vais sortir, ça va vous aider encore plus. Moi j'ai des résultats vraiment fantastiques avec cette technique. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Mettez un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, ça montrera que vous avez de l'intérêt pour mes vidéos. Partagez-la, ça permettra à ma chaîne de, de se développer. Et euh, n'hésitez ben pas à mettre des commentaires sous la vidéo ou à m'envoyer des emails, c'est toujours avec plaisir que je réponds aux questions. Et je peux vous dire en tout cas que j'ai de très bons retours de mes étudiants avec mes formations, ça fait plaisir et ça m'encourage à vous donner encore plus d'informations pour améliorer votre trading. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir